Donc je vais vous parler de l'histoire que j'ai un petit peu abordée la dernière fois quand je parlais de mon genou, je vais vous parler du Japon. Alors le Japon c'est un voyage que j'ai fait avec mon petit frère, il y allait pour l'école, donc il y avait sa classe, pas tout le monde parce que c'était à chacun de devoir se, se débrouiller pour payer les logements, le billet d'avion, s'organiser et tout ça. Donc tout le monde n'était pas là mais il y avait quand même une bonne majorité de sa classe. Et c'est pour ça que j'ai pu me greffer au voyage, parce que c'était pas du tout organisé par l'école, c'était juste un échange. Il y a eu euh, des élèves japonais qui sont venus dans ses écoles dans son école à Paris, et il y a donc eux qui sont allés une semaine dans l'école euh, des japonais euh, à Osaka. Au départ, il faut savoir que ma mère ne voulait pas le laisser partir, et parce que mon frère est complètement couvé, <rire> c'est le petit dernier... Et elle ne voulait pas le laisser prendre l'avion, aller tout seul au Japon. Enfin, c'était impensable pour elle. Ça faisait faisait qu'un an qu'il prenait le train pour aller à l'école à Paris. Et déjà, déjà, ça avait été dur comme étape. Donc là, prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, je vous garantis qu'elle n'était pas, pas chaude. Donc, elle ne voulait pas qu'il y aille à la base. Et je lui dis, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es obligée de le laisser y aller. C'est le Japon, c'est peut-être le... Le voyage de sa vie, en plus mon frère c'est un artiste, c'est un dessinateur, il adore les mangas. Donc je lui dis c'est peut-être le voyage de sa vie, tu peux pas le priver de ça, il faut qu'il y aille. Je lui dis si tu veux, je vais avec lui. Si ça te rassure, je vais avec lui. Le Japon, je m'en foutais, ça ne m'attirait pas du tout, je pensais que c'était euh, des grosses villes, de la lumière, du bruit, des grands bâtiments, de la technologie, euh, des jeux vidéo. Euh... Pour moi, le Japon, c'était ça. Des mangas, des, des publicités de partout. Euh. Vous savez, cette image... Moi, j'avais en tête cette image de, du métro de Tokyo à l'heure de pointe. Oh, ça me... Ouf, ça m'a fait un frisson. Tout le monde qui est, qui est collé là dans... Qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. Ça rentre toujours quand ça ferme. Les mecs, qui sont collés à la vitre et tout. Moi, j'avais ça. Ça m'angoisse. C'est vraiment le truc que je déteste. Donc, pour moi, le Japon... A la base, c'était hors de question. Pour ceux qui pensent ça, le Japon, c'est pas ça du tout. Peut-être Tokyo à l'heure de pointe, mais le Japon, c'est pas ça du tout. Le Japon, c'est extraordinaire. Il faut y aller. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Donc, nous finissons par partir, par prendre nos billets. On part au Japon euh, et il faut savoir deux choses. Un, Mon frère est épileptique. Deux, Ma mère m'a dit, avant de partir, je te préviens intérêt à ce qu'il ne se passe rien. Sous-entendu t'as intérêt qu'il arrive rien à ton frère quoi. <rire> Donc retenez bien tout ça. Donc mon frère avait une semaine où il devait être en école euh, avec les japonais, qu'il a séché entre nous. Bravo, je te félicite pas Antoine. Et euh, une semaine, Libre du coup on avait décidé d'y de, de, aller une semaine plus tôt pour pouvoir visiter et tout On a pris le billet d'avion une semaine avant la semaine où ses profs étaient là Donc on est parti deux semaines Sur ces deux semaines là on a fait une semaine de visite ensemble Et la semaine où il était censé être à l'école Moi j'avais décidé de partir quatre jours en randonnée toute seule Sur ce qu'on appelle le Kumano kodo Et j'avais décidé de faire une portion de randonnée euh, donc sur 4 jours qui est une, une ancienne route royale en fait Qui mène à un temple qui est juste incroyable Un énorme temple avec une grosse cascade derrière Enfin un truc incroyable Donc j'avais prévu de marcher 4 jours Et de rentrer de là en transport jusqu'à Osaka Donc ça c'est ce qui était prévu dans ma tête Je décide, donc je pars d'Osaka en train pour aller euh, au point de départ de ma randonnée. Il faut savoir que là-bas, on n'avait pas de forfait de téléphone euh, spécial pour le Japon avec mon frère, parce qu'on savait euh, qu'on avait vu que dans chaque gare, chaque station de métro, parfois dans la rue, dans les centres commerciaux, qu'il y avait du wifi partout. Donc on s'est dit, euh, à notre auberge de jeunesse pareil, il y avait du wifi. Donc on s'est dit, quand on. On utilisera Internet quand on sera dans ces endroits-là. Si on a besoin d'Internet, on ira dans une gare, ou on ira dans un, une station de métro et on aura Internet. Donc on n'avait pas de forfait. Donc je prends mon train pour partir à cet endroit de départ de ma randonnée. Si je trouve euh, les lieux... Euh, de tout ce dont je vais vous parler je vous les mettrai en bas parce que je me souviens plus du tout des noms déjà que les noms de villes en règle générale je m'en souviens pas mais alors en japonais c'est, je n'ai rien retenu du tout donc je vous mettrai euh, les noms des endroits euh, en bas si je les retrouve et pareil si je retrouve des images j'essaierai de vous les intégrer au fur et à mesure donc mon frère et moi étions basés à Osaka je prends le train toute seule pour partir à mon point de départ de randonnée et à chaque changement, donc euh, dans les gares où je faisais un changement de train mon téléphone se connectait donc à internet au Wi-Fi de la gare et à une des gares, à un hein, des changements, je reçois plein de notifications messenger et je vois que mon frère a essayé de m'appeler plein de fois donc euh, je me dis ok, il doit y avoir un truc à me demander, il doit se passer un truc j'essaye de rappeler, ça capte mal, ça, ça coupe, j'entends pas bien euh, au bout de 5-6 fois j'arrive enfin à entendre et euh, là, euh, il me dit « Marie, euh, c'est ton frère, euh, il est à l'hôpital. » Et en fait, je me rends compte que du coup, c'est pas du tout mon frère au téléphone et, et que c'est son pote, en fait. Je me rends compte que c'est son pote qui me parle et qui me dit que mon frère est à l'hôpital. Donc la panique à bord. Il euh, faut savoir que le mec n'avait pas fait de, de, de crise d'épilepsie depuis des mois et des mois. Et le gars attend d'être sous ma responsabilité à l'autre bout du monde, quand ma mère m'a menacée, pour faire une crise d'épilepsie. Donc il fait une crise d'épilepsie, je m'enjaille là. Pardon, je me suis emballée, j'ai crié. Donc je, je, je, je, je parle à son pote qui me dit que mon frère est à l'hôpital, je lui dis de m'envoyer tous les détails et je fais demi-tour. Bon, bon, moi j'avais déjà payé mon billet de train jusqu'au bout, mais tant pis, je, je reprends un billet, je fais demi-tour et je vais à l'hôpital. Que j'ai galéré à trouver, soit dit en passant, je trouve l'hôpital et donc je finis toute la journée à l'hôpital. Euh, donc mon frère allait mieux, c'était déjà ça. Euh, j'ai attendu longtemps avant de voir un médecin, j'ai attendu longtemps pour euh, tout ce qui était euh, administratif en fait. Je me suis occupée de gérer euh, les assurances, euh, le paiement... On avait pas d'assurance voyage en plus, donc fallait faire le lien avec euh, mon assurance, euh, nos assurances en France, avec ma mère euh, pour la tenir au courant, euh, m'occuper du paiement de l'hôpital, de signer les documents, de réceptionner tout ça, euh, et de, de réceptionner mon frère d'attendre qu'il sorte quoi. Donc on a attendu avec son pote à l'hôpital toute la journée. On part, on, on ressort de là euh, dans la soirée, donc forcément je reprends pas mon train ce jour-là. Donc ça commençait plutôt pas mal. <rire> Ma randonnée, j'avais déjà une journée en moins. Donc sur les 4 jours, il ne me restait que 3 jours. Donc quand je dis 4 jours, c'était euh, transport compris. Alors, pourquoi mon frère a fait une crise d'épilepsie Parce qu'ils ont décidé d'aller dans un centre commercial avec son pote et d'essayer des casques VR. Et son cerveau n'a pas supporté euh, je, les épileptiques, pas de casque VR. Ça, ça marche pas. Donc j'ai décidé de repartir quand même. Allez, problème dans les trains. Il y a un train qui tombe en panne, qui est annulé, qui est supprimé. Donc je me dis, allez, c'est reparti. Sauf que je suis au Japon. Et au Japon, tout est millimétré, orchestré. Euh, les retards de train, ça n'existe pas. Tous les trains qu'on a pris étaient pile à l'heure. Les transports en règle générale, train, métro, c'est vraiment pile à l'heure. Il n'y a pas de, de débordement, il a pas de... C'est pas Paris, c'est pas la France, c'est pas... Oh, c'est pas la SNCF, quoi. Là, le train est supprimé. Et en fait, comment je l'apprends Il y a un gars qui vient... Un gars de... De, de, de la SNCF du Japon, de la société de train. Euh, qui vient dans le train. Qui nous dit de le suivre. On le suit tous. Il nous emmène... À un endroit euh, dehors à l'extérieur de la gare ils nous expliquent que notre train est supprimé et que donc ils ont mis en place des navettes qui devraient arriver euh, ils se sont excusés à peu près un milliard de fois pendant euh, la petite demi-heure euh, pendant laquelle on a attendu euh, les fameuses navettes ils ont fait que de s'excuser mais je crois qu'ils se rendent vraiment pas compte de comment c'est la galère en France. Les mecs, ils te prennent en charge direct, là. Ils te prennent en charge, ils te disent, suivez-moi, t'es pas perdu, t'es tu... étranger, tu sais. T'as pas besoin de... de te stresser, en fait. Donc on les a suivis, ils nous ont emmenés, on a la navette qui est arrivée, la navette qui nous emmène, donc là où notre train devait nous emmener. Donc finalement, on avait un minibus euh, dans les montagnes, avec des vues incroyables. Et le mec qui en plus nous expliquait, euh... alors il parlait beaucoup en japonais, mais des fois il parlait en anglais. Il nous expliquait des trucs, il faisait des blagues, enfin, c'était une ambiance de ouf, minibus avec tout le monde qui rigolait. tout Minibus, quand je vous dis minibus, c'est euh, un gros Uber quoi. On était peut-être euh, 7 ou 8 dans le truc. Donc c'était franchement c'était génial. Et ensuite j'arrive au point de départ de ma randonnée, que je galère à trouver. Je, je galère à trouver, faut savoir que là-bas euh, c'est rare les gens qui parlent anglais hein. Donc euh, je galère à trouver quelqu'un qui m'aide, je trouve l'office du tourisme Qui m'indique enfin euh, d'où est-ce que je dois partir Et la nana au moment où je pars, elle vient avec moi dehors et elle me rattrape enfin un peu derrière moi et elle dit par contre euh, faites attention aux ours et aux serpents Ah euh, non elle m'a pas dit les ours, elle me dit par contre faites attention aux serpents Oui d'accord elle me dit, si le serpent, il reste normal comme ça, euh, ça va, c'est pas grave. Mais s'il commence à se mettre à se plier comme ça, <rire> à se plier euh, comme ça en zigzag, euh, il c'est qu'il prend de l'élan pour vous sauter dessus. Hein. <rire> Genre la meuf qui n'est pas stressante du tout. Ok, d'accord, vive le Japon. Je savais qu'il y avait les frelons, maintenant je savais qu'il y avait les serpents. Et il fallait que je parte toute seule dans la forêt pendant deux jours. J'en ai des frissons. Elle m'a mis un petit coup de stress que je n'avais pas. Euh, je venais de voir un sorti du train qui était un espèce, de... espèce de funiculaire euh, qui était incroyable d'ailleurs pour monter tout en haut de la montagne. Et je venais de voir un panneau déjà avant d'arriver à l'office du tourisme. Où il y avait écrit attention aux ours euh, et quoi faire en cas de... <rire> au cas où on croise un ours. Donc je me suis dit mais dans quoi je suis en train de m'embarquer. Donc je pars enfin sur mon sentier de randonnée. Je marche toute la journée, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Euh, là je pars, il est 10h, et euh, j'ai marché jusqu'à 17h30, 18h, un truc comme ça. Et sauf que, sur les derniers kilomètres, en fait, euh, toute la journée j'ai fait que euh, monter ou euh, marcher sur du plat. Et sur les derniers kilomètres, c'était de la descente. Et mon genou euh, faiblit dans les descentes, surtout bah, en fin de journée quoi. Et j'ai eu de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et en fait, je n'y je, avais pas pensé, mais ça faisait quelque temps que j'avais mal quand je partais en randonnée. Sauf qu'en fait, ce pas impossible, parce que euh, à l'époque, j'étais en couple. Et quand on partait en randonnée, on partait toujours à deux. Et que sur la fin, en fait, je m'appuyais sur lui, je m'appuyais sur son épaule. Il me donnait la main, euh, il m'aidait à descendre ou à monter quand j'avais vraiment très mal. Et finalement, la randonnée, j'arrivais à la finir. Et, et ça restait pas en tête comme un truc impossible pour moi. Sauf que là, j'étais toute seule. Mais il y avait, quand je vous dis que j'étais toute seule, euh, sur mes deux jours de randonnée, j'ai dû croiser, franchement, cinq personnes qui marchaient. Et j'avais hyper mal au genou. Sachant que, vu que je marchais seule, j'ai compensé sur l'autre genou et je commençais à avoir mal à l'autre genou. Donc en fait, en fait c'était insupportable, j'avais de plus en plus mal mais je devais continuer parce que la nuit tombait. Et euh, j'étais encore très loin de l'étape que je m'étais fixée, de là où j'avais prévu de trouver une auberge et de dormir. J'avais réservé aucune auberge, je savais où il y en avait, je savais où je devais aller mais j'avais rien réservé. Et j'arrive euh, en fait au dernier kilomètre avant un village. Je pense que je me suis trompée de chemin, je suis sortie du sentier officiel et le dernier kilomètre était mais genre... Mais je vous mens pas, c'était... C'était vraiment en pente de ouf, j'avais mal aux genoux, je ne vous raconte même pas, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, je savais que la nuit tombait, je savais que je ne savais pas où je dormais, que j'étais très loin d'être arrivée là où je voulais arriver. Et je, je, je, je me suis assise par terre pour descendre en fait la côte, je suis descendue en mode toboggan quoi, j'ai fait le dernier kilomètre sur les fesses en pleurant, mais vraiment j'étais mal, j'ai pleuré, je savais que le lendemain je devais marcher pour rentrer. Je... Comment j'allais faire en fait Et j'arrive sur une route, je vois un arrêt de bus, je vais à l'arrêt de bus, je me dis On ne sait jamais, il y aura peut-être une connexion wifi Là il faut savoir que je suis au milieu de nulle part, au milieu des montagnes, dans un minuscule village Dans lequel les maisons, je sais pas, il y a peut-être 10 maisons, mais elles ont même pas côte à côte quoi C'est éparpillé, enfin... C'était le trou du cul du monde et moi je croyais que j'allais trouver de l'internet dans la rue. <rire> et de là je me dis, bon ben là je sais pas trop où dormir, euh, je sais qu'à la prochaine étape, c'est l'étape que je m'étais fixée, qu'il y a euh, une auberge, bon ben je vais continuer. Et là je croise euh, un couple qui revient en fait du même sentier que moi mais dans l'autre sens. et ils faisaient le même parcours mais dans l'autre sens et euh, la dame me dit bah non en fait. Vous pouvez pas repartir, c'est impossible, tu peux pas marcher sur ce sentier. Alors la dame elle était blessée, elle s'était fait une entorse, elle était arrivée en marchant sur l'épaule de son gars, et elle me dit, moi je me suis fait une entorse, c'est impraticable, il y a eu des éboulements, il y a des cailloux de malades sur la route, faut, faut, enfin sur le chemin, il faut presque les escalader, tu peux pas y aller, tu peux pas faire ça de nuit, c'est impossible. Et là je me suis dit, mais là je commence seulement à comprendre en fait. Je me dis mais merde mais en fait je lui, je lui explique, je lui dis mais j'ai pas le choix parce que là je sais pas où dormir ici, je sais pas où aller. Et la, la nana elle me dit bah c'est pas grave t'as qu'à venir avec nous, nous on a une auberge ici, on a appelé, on a réservé, il y a quelqu'un qui va venir nous chercher là. Tu viens avec nous dans le taxi, enfin dans le taxi, dans la voiture et tu demandes, tu dors là-bas, tu demandes où tu peux dormir. Tu... Donc la nana arrive pour venir nous chercher, elle me confirme que je pourrais être hébergée là-bas, que je pourrais dormir là-bas, qu'il y a une chambre de libre pour moi. Donc impeccable, je monte dans la voiture, je, je vais avec eux et j'arrive dans cette auberge, le couple va dans sa chambre, la dame elle leur dit où est leur chambre, la dame me, me dit j'arrive, elle part, elle revient, elle me dit voilà euh, bah en fait ta chambre c'est celle-là et elle part, elle part de l'auberge, elle s'en va. J'ai compris à ce moment-là que c'était pas une dame de l'auberge, c'est que juste il a pas beaucoup de voitures dans ce tout petit village au milieu des montagnes et que c'est sûrement une voisine ou quelqu'un qui est venu nous chercher qui nous dépose à cette auberge. Et en fait si j'ai bien compris la nana en fait c'était le docteur du village qui, est, qui, qui, qui, qui du coup qui a fait aussi taxi pour nous quoi. Pour vous dire un peu le type de village que c'est quoi. Et en fait ma chambre c'était une chambre ultra typique. C'était vraiment le truc ultra traditionnel avec les portes coulissantes, avec le tatami au sol. Mon matelas au milieu de la pièce, il y avait que ça. Et mon oreiller, euh, mon oreiller avec euh, le, du riz à l'intérieur. On aurait dit un sac de riz en fait mon oreiller. Et très confortable d'ailleurs. Une toute petite fenêtre au fond. Euh, fenêtre qui, restait, qui était ouverte et que j'ai laissée ouverte toute la nuit. Et il a plu toute la nuit, c'était incroyable. J'ai trop bien dormi là-bas. Je croise le couple à un moment donné qui me, dit qu y a, donc, qui me dit où est la salle de bain. Et qui me dit qu'il y a un bain chaud. Euh, qu'on peut utiliser et le, les, les bains chauds en fait euh, traditionnels euh, japonais en fait et donc je vais à la douche, c'est une salle de bain une vieille salle de bain euh, c'est très vétuste, hein. c'est vraiment un vieux village quoi il faut vraiment s'imaginer qu'on qu'on n'est qu qu pas dans les grandes villes qu'on est dans une campagne de montagne et donc c'était tout carrelé en rose donc pas du tout comme les salles de bain roses carrelées françaises, hein. partout Partout, partout, mur, plafond, euh, sol. Il n'y avait pas d'espace délimité pour la douche. Il y avait juste la douche, qui ça pouvait aller partout en fait. Un petit lavabo. La, la baignoire, c'était un, un rectangle comme ça. Euh, je ne pouvais pas étendre mes jambes en entier, je crois, dedans. C'était un bain où le couple d'avant était allé. Hein. On partageait le même bain, hein. sachant qu'eux aussi avaient randonné. Ben, voilà. Mais là, après la journée que j'avais passée, incapable de dire non à ce bain. C'était vraiment... Mais genre, il m'a appelé ce bain chaud. Et ça fumait. En fait, dessus, il y avait un couvercle en bois qu'on enlève et ça fumait. Et oh là là, cette sensation quand j'ai rentré mes jambes, genre du bout de mon pied jusqu'au haut de ma jambe, la chaleur qui venait soulager mes genoux et tout, enfin... C'était vraiment. J'ai failli pleurer de bonheur. J'étais le meilleur bain de toute ma vie. Je prends mon bain, euh, je vais prendre ma douche, je me lave, tout ça. Je vais manger dans ma chambre et j'attends que quelqu'un vienne me voir pour me dire le prix que je vais payer, pour me dire. Enfin, euh, je sais pas, qu'on qu vienne me dire quelque chose, quoi. Ils m'avaient jamais vu, ils ont pas vu ma tête, ils savaient pas euh, qui j'étais, quoi. Donc euh, personne ne vient, je finis par me coucher, je dors. Le lendemain matin, je me réveille assez tôt, je sais plus, 7h, 8h, un truc comme ça, personne ne vient, je vais faire un tour, je vois personne, je retourne dans ma chambre, je prépare toutes mes affaires, je suis prête à partir, il est peut-être 8h, 8h30, il n'y a toujours personne qui est venu me voir, je me dis quand même, je, je, sais, où, je sais le chemin que je dois faire, je dois retourner là où j'étais la veille, au matin, je sais que j'ai les genoux en vrac, parce que la veille au soir, je n'étais plus capable de tenir debout. Je sais qu'à l'aller, j'ai fait que de monter. Donc au retour, je vais faire que de descendre. Je sais qu'il me faut du temps pour arriver avant la nuit. Quoi. Il me faut une longue journée. Je ne peux pas partir à 11h du matin. Et, euh, et donc là, il est 9h. Je, je, je décide de retourner dans la salle. C'était une espèce de salle de restaurant, de petit déjeuner. Je retourne dans cette salle. Il y avait un comptoir, mais il n'y avait personne. Et là je me dis mais il est 9h il faut que je parte en fait. Et donc je savais pas quoi faire et là il y a un mec qui sort de... Je pense que c'est son habitation, qui était il y avait la porte juste à côté du comptoir. Et je ne sais pas, il a dû me voir par une fenêtre ou quelque chose comme ça euh, et heureusement. Et il sort de là, je commence à lui demander combien je lui dois. Et là je me rends compte que le mec ne parle pas un mot d'anglais. Mais pas un mot d'anglais, juste du, du japonais quoi. Mais il me dit quand même euh, yes Yes, mais il comprend rien ce que je dis. Il était trop mignon, il était franchement adorable. Et je lui, j'essaie de lui expliquer combien je lui dois. Je lui, je lui monte mon porte-monnaie et tout. Il comprend. Il me dit, il m'écrit un chiffre. Et euh, je lui sors ma carte bleue et il me dit, euh, genre, j'ai pas d'appareil à carte bleue quoi. Ah oui, en fait Marie. <rire> je suis en plein milieu du trou du cul du monde de, de des montagnes japonaises et je crois que le mec il a un TPE normal. Donc euh, je n'ai pas de monnaie, j'ai pas du tout prévu de monnaie Moi en fait ce que j'avais prévu de faire c'était de prendre mon auberge sur Hostelworld Là-bas, pas là où j'étais Donc euh, pas de monnaie Donc le mec il finit par me dire, euh, donc il comprend, il finit par me dire Non bah c'est pas grave, vas-y pars Et donc, je lui dis bah non en fait j'insiste, je veux le payer quoi Le mec il est dans sa petite campagne, c'est son gagne-pain, je veux le payer je, je suis pas là pour arnaquer les gens quoi, enfin pour euh, profiter des gens C'est pas comme si dès le départ on m'avait dit que j'étais invitée quoi je... non je dois cet argent j'essaie de, de lui expliquer je trouve son auberge sur internet mais c'était pas hostel world c'était pas airbnb c'était sur une plateforme spéciale alors je crois que c'était la plateforme enfin, c'était un peu bizarre euh, c'était le je crois que c'est le site de ce truc de pèlerinage comme s'il y avait saint jacques de compostel.com quoi et on pouvait réserver son auberge à lui donc je lui dis, bah, est-ce est que c'est ok si je paye par là Donc c'était pas le même prix, c'était beaucoup plus cher par là. Mais je lui dis, est-ce que c'est ok si je paye ici Et il me dit oui d'accord. Donc je vais sur le site, j'essaye de faire un compte. Et impossible de finaliser la création de mon compte parce que je ne reçois jamais le mail de confirmation. Donc j'étais sur son wifi qui n'était pas ouf. De toute façon je crois que je ne jamais reçu ce mail. Donc euh, impossible de créer mon compte, donc impossible de le payer. Donc je savais pas comment faire, pas de monnaie, pas de carte bleue, pas possible de le payer sur internet. Je fais quoi Et il me dit, euh, il me dit par quoi Et je lui dis non. Et le mec, il commence à prendre un papier et il m'écrit des trucs en japonais. Et je lui dis mais je comprends pas, je je sais pas, ça me sert à rien quoi. Enfin je, je comprenais pas ce qu'il faisait. Et il, il arrive à m'expliquer, alors je ne sais plus comment, que ce papier, il faut que je l'emmène à la poste de la ville où je vais arriver ce soir. La ville où j'étais la veille au matin. Quoi. Il faut que j'aille à la poste, que je leur donne ce papier. Et eux, ils me font leur virement. Il m'avait mis en fait ses coordonnées bancaires. Il avait mis son numéro de téléphone. Et il avait tout expliqué en japonais en fait. Il avait expliqué que cette nana me doit de tant d'argent. Euh, il faut me faire un virement sur ce compte. Donc euh, vous imaginez la confiance du type. Bon, ok, il avait décidé de me laisser partir sans payer. Mais quand même, enfin ultra confiance. Il me laisse partir avec ce papier là en poche. quoi. Euh, sauf que là, il est déjà plus de 10 heures. J'ai passé mais presque une heure à essayer de... En fait on galérait vraiment à se comprendre, je lui montrais des trucs sur mon téléphone, j'essayais de traduire et tout, enfin c'était ultra compliqué. Donc je passe plus d'une heure avec lui et là il est plus de 10h. Je sais que la veille je suis partie euh, un peu avant 10h, que je suis arrivée euh, assez tard à son auberge, donc que le retour avec mes genoux, tout ça, ça va être encore pire. Je me suis dit mais je vais jamais arrivé avant la fermeture de la poste quoi. Donc, je suis partie avec ce papier, je me suis dépêchée comme jamais et en fait, dès le départ de ma randonnée le deuxième jour, je me suis souvenue en fait de euh, mon coach, j'ai pensé à mon coach de, de sport de Paris, avec lequel on avait analysé un petit peu mes positions de marche et de course parce que je lui avais parlé de mon problème de genou et il m'avait... Euh, alors j'ai un pied en fait, un pied droit et un pied qui se pose comme ça Donc j'ai le genou un peu en extérieur quand je marche Et en fait j'ai un tendon, un nerf ou un je ne sais quoi Qui frotte du coup euh, sur l'os de, de mon genou Et c'est pour ça que ça finit par euh, me faire mal Et donc je me suis rappelé ça Je me suis rappelé des corrections de posture qui m'avait dit euh, de mettre en place euh, J'ai fait très attention à vraiment en fait avoir des postures euh, ultra parallèles parce qu'à à gauche en fait j'ai une bonne posture, c'est à droite que ça va pas. Et donc j'ai vraiment ess essayé de faire en sorte que mon corps marche de la même façon à gauche et à droite. Et, et en fait, en fait j'ai réussi à ne pas avoir mal. Alors j'ai eu des petits moments où j'ai commencé à, à avoir mal au genou. Et j'ai vite rectifié et j'ai passé la journée sans avoir mal au genou. J'étais tellement fière de moi et j'en ai fait de la descente. Hein. J'étais tellement fière de moi, j'étais tellement contente genre... Euh, reconnaissante envers mon coach que je lui ai, le soir, enfin le lendemain je lui ai envoyé un mail pour lui expliquer pour lui raconter le périple et pour lui dire que grâce à lui j'avais pu vivre ma deuxième journée et que c'était incroyable fin. et j'ai réussi à finir cette journée j'arrive à un peu plus de 17h euh, dans la ville dans laquelle je devais arriver je, je me dépêche de trouver la poste j'arrive à la poste je vois que c'est ouvert, genre, je suis soulagée de fou et j'arrive, alors là dedans ils sont tous euh... c'est pas la poste de la France il hein. y a plein de bureaux je sais pas, ils étaient peut-être 15 bureaux, un truc comme ça, il restait 6 ou 7 mecs, que des hommes. Je sais pas si c'est habituel ou si c'était un hasard. Tous en costard-cravate, euh, chemise blanche, cravate, cravate noire, euh, la petite coupe de japonais qui va bien. Et j'arrive et je leur donne ce papier. Et alors eux, ils parlaient anglais pour le coup, en tout cas le mec à qui je parlais parlait anglais. Enfin, je crois que d'ailleurs le premier m'a redirigé vers son collègue parce qu'il parlait pas anglais. Et donc le gars lit le papier et il me dit... Euh, sauf que là la poste est ouverte mais le service banque est fermé donc on peut pas aujourd'hui il faudra revenir demain et je lui dis ouais sauf que demain moi je suis pas là donc je lui explique je lui dis c'est pas possible demain euh, je, je repars pour Osaka j'avais toute la route en fait à refaire dans le sens inverse avec mon train et tout je repars pour Osaka euh, je devais préparer mes valises et tout parce que le surlendemain matin on prenait l'avion avec mon frère on devait repartir à l'aéroport je lui dis, je, je pourrais pas, j'aurais pas le temps, il faut que je le fasse ce soir, c'est mon seul créneau, je ne pourrais plus le payer ce monsieur en fait. Et lui il me dit, euh... <rire> tenez-vous bien, encore une preuve de, de, de la confiance qu'ont les japonais euh, envers les autres. Il faut savoir que là-bas tout le monde respecte tout le monde. J'ai remarqué à plusieurs, euh, à plusieurs reprises que les gens se font vachement confiance, que les gens respectent les autres, respectent les règles. C'est propre, c'est carré, c'est... <rire> C'est le Japon quoi. Et donc euh, le mec du, du haut guichet me dit je sais ce qu'on va faire. Il appelle le gars il parle avec lui en japonais machin. il raccroche, il me dit ok j'ai son adresse, ce qu'on va faire c'est que vous allez retirer de l'argent au distributeur là et on va lui envoyer l'argent par la poste, dans une enveloppe le gars il prend une enveloppe, une enveloppe normale blanche là il écrit l'adresse <rire> je lui donne mes sous que j'ai retiré comme euh, c'était pas la pointe, c'était pas le bon montant, il me fait la monnaie et euh, donc j'avais des billets et des pièces. Et le gars met ça dans l'enveloppe. Donc il euh, y a des pièces dans l'enveloppe quoi. Le facteur est, et tous les gens dont ça va passer entre les mains savent qu'il y a de l'argent dedans. Mais non, confiance aveugle. Il me dit euh, on va mettre ça dans l'enveloppe et on lui envoie. Voilà. Voilà comment j'ai payé ce monsieur de la montagne. <rire> je n'ai jamais pu savoir s'il avait effectivement bien reçu cet argent. Je l'espère de tout mon cœur et donc voilà, c'était euh, mes histoires un peu rocambolesques <rire> au Japon. C'était un voyage incroyable et ces deux jours-là, ces deux jours-là, je pense que c'était les deux jours les plus forts de toute ma vie. J'ai appris tellement, pendant ces deux jours, j'ai appris tellement de moi en fait. Sur moi, j'ai appris à me connaître, j'ai appris mes limites, j'ai appris à les dépasser, j'ai appris à faire attention, à écouter mon corps. J'ai appris tellement de choses. En fait, c'était deux des plus beaux jours de ma vie, je dirais même... 3-4 jours puisque en fait depuis le début de mon histoire j'ai fait enfin c'était que une expérience où j'ai fait que apprendre et grandir et je me suis découverte en fait pendant ces deux jours là et c'était juste incroyable malgré toutes les péripéties et, sur... et sûrement même à cause de toutes ces péripéties purée mais attendez je complètement oublié de vous raconter une histoire je suis dans les photos et dans les vidéos du Japon là pour vous monter le... la story time avec des images mais j'ai complètement oublié un truc, j'étais à Nara avec mon frère, donc on a visité la ville euh, la première journée et au lieu de retourner, euh, j'ai pas pété, hein, j'ai fait grincer mes ongles sur le matelas, <rire> et donc on a visité Nara la première journée et euh, on s'est dit qu'on aimerait bien euh, rester euh, une deuxième journée et du coup on a pris une auberge de jeunesse et euh, pour aller de là où on était quand on a euh, réservé l'auberge de jeunesse sur internet jusqu'à la fameuse auberge de jeunesse, on traverse un parc dans la nuit. Dans ce parc-là, moi je suis au téléphone, je ne sais plus avec qui. Et donc euh, je fais un petit peu des allers-retours, euh, je parle au téléphone euh, pendant que mon frère prend en photo la, la route avec... Euh, il y avait un tori rouge, euh, c'est les grandes portes là, japonaises, à la sortie du parc, qui donnait euh, sur une route, et donc mon frère prenait des photos en pause longue pour prendre le, les feux des voitures qui passent, avec ce, ce fameux tori. Et donc, euh, pendant qu'il faisait ça, je faisais mes allers-retours euh, au téléphone, j'en avais un peu marre, je m'assois sur, euh, sur le talus, et à un moment donné, je passe... Ma main comme ça, je sais plus ce que je fais, je sens un truc, je fais ça, et en fait je sens le truc qui, euh, qui m'agrippe le doigt. Comme euh, vous savez, si c'est un scarabée qui s'accroche, ça, ça agrippe. Et, euh, et je commence à paniquer, je dis à mon frère j'ai un truc, j'ai un truc, j'ai un truc, il regarde ce que c'est. Et euh, mon frère va dans mon dos, et là au lieu de me dire quelque chose, il dit il fait rien, il touche rien, il, il dit juste oh putain, oh putain. Oh putain! <rire> Et moi je suis en panique avec mon téléphone que je laisse complètement tomber. Et en fait, euh, il arrive à le, à le virer par terre. Et je vais vous mettre euh, la photo. Là, là, je sais pas la place qu'il a, à quel endroit. Je me suis donc fait piquer le doigt par un gros. Comment ça s'appelle? Un mille pattes un géant, rouge. Mais euh, quand je vous dis géant, c'est. Et encore celui-là c'était un bébé, hein. Ils peuvent être beaucoup plus gros. Je vais vous montrer la photo, euh, juste à... là on voit juste à côté de ma chaussure. Je vous laisse imaginer la bête. Et on arrive euh, enfin euh, à l'auberge de jeunesse. Ça me... ça me lance le doigt et tout. Et la dame je lui explique, je lui montre la photo à l'accueil direct, le premier truc que je fais. Je lui dis je me suis fait piquer par ça. Euh, et je lui dis, je, je bégaye en anglais. Comment est-ce que je lui dis Ah ouais je lui dis, it's ok, it's ok. <rire> et elle me regarde elle dit... Uh, it's not okay et... <rire> Elle me dit tu dois aller à, à la pharmacie chercher des médicaments tout de suite et tout Dépêche toi cours la pharmacie elle ferme dans 5 minutes elle est à tel endroit machin oh, Je repars je, re, je repars en courant dans le centre ville <rire> Pour arriver à la fameuse pharmacie Et le mec m'a donné euh, M'a vendu hein. M'a vendu une crème qui est pour les frelons euh, les mille pattes comme ça, toutes les bébêtes vraiment pas gentilles au Japon. Et donc euh, voilà, euh, voilà aussi une des péripéties euh, qu'on a eues avec mon frère euh, au Japon. Donc franchement, euh, ma mère, elle a vraiment pas dit bien dormir pendant qu'on était là-bas. Bon, je vous laisse avec la suite. Et c'était juste incroyable, malgré toutes les péripéties, et, sur, et sûrement même à cause de toutes ces péripéties, c'était incroyable. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu C'est très très long Je vais aller manger Faire le montage qui j'espère ne me prendra pas 6 heures, Le mettre en ligne Je vous dis à demain Et je vous fais des bisous Marine voyage dans Rafiki Avec Morphée, Iris et Piligi à bord de leur Renault Master Parcours le monde I <laughs> don't